En tout cas, chers auditeurs de Bouniatoudei TV, nous sommes très contents de nous retrouver pour ce deuxième numéro sur Bouniatoudei TV. Et c'est la deuxième fois, comme je venais de le dire, d'accueillir les représentants de l'Orchestre de de célébration du de Ville. Nous avons toute une forte équipe. Peut-être avant de continuer, D'abord présenter la grande équipe qui se trouve devant vous. Vous êtes le bienvenu sur la chaîne de la province. Et déjà, le président s'est présenté aux auditeurs et préciser de qui il s'agit, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait au sein de l'orchestre. Président Sali est bienvenu. Merci, cher presse, Je. Je suis Daniel Kileka et je suis le président de cet orchestre. C'est pour la deuxième fois qu'on se trouve sur cette plateforme pour euh, l'émission et les nouvelles sur l'Orchestre Célébration Divine. Bien. Euh, déjà à ma droite, nous avons euh, notre euh, confrère qui est présenté le la... l'éternel. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Et... Isaka Gambodina, je suis le secrétaire administratif de l'orchestre. C'est aussi pour la deuxième fois qu'on se retrouve encore une fois. Ah oui. Ça veut dire que les travaux ont déjà commencé pour euh, le deuxième album. Euh, vers, euh, nous allons vers le, le chef de l'orchestre lui-même. Il pourra nous dire aussi le travail est à quel niveau. Est-ce qu'on peut déjà espérer au filmage ou encore à l'audio Est-ce que l'audio était déjà disponible pour qu'on espère déjà au filmage et d'autres travaux Ok, merci. Comme le président vient de, de nous dire, le travail est quand même presque à la fin au niveau des studios. Et il nous reste seulement une petite partie à, à corriger, comme la technique a hein, toujours des problèmes, des caprices. Bon. On s'entend d'abord de ce que le budget de la technique va nous donner. Mais quand même, nous, nous avons d'abord lancé que nous, les est, le est terminés, mais il nous reste peu de travaux à corriger, raison pour laquelle nous sommes encore bloqués pour commencer ça. Très bien. Merci. avec vous, nous sommes au travail et réellement. L'orchestre est en train de prier, est en train d'évoluer à pas de géant. Et aujourd'hui, la chorale se prépare déjà pour le lancement du deuxième album. Est-ce que vous en êtes informé? Oui, oui, je, nous, nous, nous en sommes vraiment informés. Nous sommes quand même un membre actif de l'orchestre. On est tenu informé de toutes les informations qui se passent au sein du groupe. En fait, nous l'avions dit dans la première émission que nous avions des projets pour l'année 2023 et parmi lesquels euh, les, la, priori, la priorité pardon, était le lancement du deuxième album un travail qui est à court, euh, bien sûr, confirmé par les deux, les deux partenaires, ou les deux coéquipiers. Et maintenant, nous sommes, nous allons, bien sûr, commencer avec le filmage. Avec la confirmation du chef d'orchestre, l'audio est déjà à la fin. Et nous espérons que si tout va bien, dans deux semaines, si le Seigneur nous accorde encore cette grâce, à deux semaines, on peut déjà débuter avec les travaux de filmage, avec euh, le oui. oui. Déjà, plusieurs auditeurs s'interrogent pour savoir quel est le titre de cet album qui sera bientôt lancé au public est-ce que le président peut nous affaires faire une précision ou encore on peut attendre un peu, les auditeurs peuvent patienter peut, ou il y a déjà une précision là-dessus Bon vous savez, euh, par rapport au travail, ou soit à la qualité de ce qu'on fait, on sous-entend et puis on s'entend quand même à quelque chose dont nous avons trois titres de cet album. Et la première chanson a un titre appelé Victorier. Et la deuxième euh, Adam et la troisième est nommée euh, Kokumisa. Alors nous avons choisi parmi ces titres, nous avons eu à, à choisir un titre euh, qui est bel et bien d'autre que Victorier que nous avons choisi puisque nous avons vu euh, la qualité et la façon dans laquelle nous avons travaillé, mais aussi l'objectif pour l'évangélisation d'abord que nous devons préciser au public et à nos chrétiens, bien sûr, en disant que nous sommes déjà victorieux. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Raison pour laquelle nous avons choisi, même si le comité directeur n'a pas encore confirmé, mais selon moi, avec l'équipe, à moins que quelqu'un d'autre me contredit, euh, par rapport à ces titres. On peut déjà venir chez les secrétaires pour justifier une petite réalité le chrétien nous sommes en Italie, nous rappelons aux auditeurs que nous sommes en province de l'une parmi les, les provinces de l'est de la république il y a des échoues des, des, des, des tirs mais des, des tirs d'armes lourdes et légères d'un moment à l'autre. Pourquoi l'orchestre a choisi euh, la chanson intitulée Victorie alors que euh, la population continue à faire voler les larmes à, à, à l'est du pays Voilà, je pense que c'est vraiment une question spirituelle que vous venez de poser. Mais sinon, mon président l'a déjà dit dans ses propos. Euh, vous savez que quand on est chrétien, on n'est pas plus penché aux situations de ce monde, parce que tout ce qui venait de numérer fait partie des, des, des, des situations de ce monde. Il euh, y a des gens qui ont vécu la guerre plus que nous, en Iturie, euh, qu'on ne peut pas citer, mais nous savons, l'histoire va nous dire qu'il y a des pays qui ont connu de très grandes guerres à travers le monde, mais ils ont survécu ils ont vécu Nous, nous voyons l'aspect spirituel si on a choisi ce titre. Et chaque chrétien sent déjà, s'il contextualise ce titre avec les réalités dont vous venez de parler, on sent déjà qu'on a, on a de l'espoir par rapport à la situation que notre province est en train de, de traverser. Il est vrai que nous voyons les autorités locales en train de mener des démarches pour la recherche d'une paix durable pour notre province. Mais aussi, nous, les chrétiens, nous devons les pousser spirituellement à atteindre effectivement ce, cette paix durable. C'est ainsi que ce titre victorieux, il faut que les gens suivent la chasse pour comprendre les contenus de la chasse. Dans la chasse, on a essayé d'expliquer que voilà, si nous sommes en train de combattre aujourd'hui, nous chrétiens, sachons le bien que nous avons déjà la, la, la, la victoire. Parce qu'on ne travaille pas, on ne combat pas pour cette victoire, mais nous en avons déjà. Et les chrétiens doivent être rassurés et je pense que si nous continuons à vulgariser ce message dans toutes les couches de la population, on aurait un espoir, on aurait aussi contribué à cette façon d'amener la paix durable à travers notre promesse. Oui, nous revenons exactement chez le chef d'orchestre parce qu'il peut aussi justifier un élément le parmi les membres forts de l'orchestre et aujourd'hui, l'une des chansons, des titres de l'album est intitulée Adam je pense que le président a fait signe de cet élément hein, à moins que je puisse taper à côté euh, d'autres, il y avait titre à Lingala, l'autre est en français mais Adam, ça signifie quoi exactement Pourquoi vous avez préféré ce titre-là Exactement, premièrement, je peux dire, c'était en voyant comment les ancêtres étaient en train de vivre, et Adam et Ève, et même le serpent parmi. Bon. On avait pris ces trois personnalités, et raison pour laquelle... Ce titre a été sorti à propos de ces trois personnalités. Bien, ah oui. d'accord, merci euh, chef d'orchestre. Nous rappelons que euh, vous êtes euh, une forte équipe où les représentants exacts de l'orchestre, célébration divine de l'église locale CK20 Kindia, ville de Bounia. Nous, sommes, nous nous sommes réunis à ce jour pour le préparatif des travaux, de filmage pour le deuxième, okay, le deuxième album. Voilà. C'est le deuxième album, après lancement du premier album. Je vous l'avais précédemment signalé que l'audio pour le deuxième album était déjà disponible. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une précision autour de ça ou c'est quelque que part très chéri Donc euh, je peux vous rassurer que l'audio de cet album est déjà au top. Bien, terminons par euh, le secrétaire, avant de, de mettre complètement fin à notre numéro de séjour. Euh, secrétaire vous avez euh, compris euh, et vous l'avez certainement précisé que le travail est à court pour le, le filmage. À quelle période les auditeurs de Bounia Today TV et tous ceux qui aiment euh, Dieu pas seulement ceux qui aiment la chorale, mais ceux qui aiment Dieu, parce que la chorale travaille pour l'intérêt de Dieu et pour l'intérêt aussi du peuple. À quelle date précise ou à quelle période, si on ne pourrait pas alors toucher la date, parce que la technique peut aussi avoir de petites complications, à quelle période vous espérez que le titre peut déjà être en voilà, donc nous, nous sommes très contents d'avoir reçu cette question. Euh, je pense que les auditeurs de Bounia Today TV peuvent déjà nous attendre dans les premiers trimestres de cette année. Et selon la planification de l'orchestre, nous, nous sommes dit déjà autour du mois d'avril. Euh, si tout marchait bien, oui. euh, l'orchestre pourra déjà disponibiliser ces titres, ces titres. Si le Seigneur vraiment nous permettra de le faire, parce que tout dépend de la volonté de Dieu. Nous n'avons fait qu'une planification. Euh, nous osons croire que le premier trimestre de, de l'année 2023, nous aurons ces titres disponibles. Disponible euh, de l'occasion, nous pouvons aussi profiter à la CMSA, oui. que... Euh, tout le monde sait que c'est un travail qui coûte de, de, de, de, de fonds. Et il y a déjà gens qui savent servir le Seigneur par, euh, par ce canal, Et donc d'offrir, soit de supporter euh, les groupes. Et présentement, l'orchestre est à ce besoin de, de préparatifs. Euh, si possible, s'il y a des gens qui peuvent nous, nous aider, nous avons un numéro propre à l'orchestre qui est disponible. Un numéro qui peut recevoir les fonds à travers la carte SIM. S'il veut l'avoir, le numéro c'est le 083 018, 018 17 05, 60. 60. 083 018 08, 08, 08, 08, 17, 17 60. 60. Vraiment, tout chrétien, toute personne de bonne volonté peut aider l'orchestre à travers ce numéro pour ensemble nous puissions arriver à bien conclure avec ce travail que Dieu a donné. Bien président, en hauteur, on termine de l'autre côté. De euh, chez vous, le travail de filmage nécessite aller ici là et tout de suite travailler dur. Quel message particulier vous pouvez adresser à la population et aux autorités qui ont la sécurité dans leurs attributions parce que le travail que l'orchestre entend maintenant est, est à, à une étape euh, ou à l'étape peu lourde. Que, quel message je pouvais adresser aux autorités à mesure du soutien et surtout en matière sécuritaire D'abord, nous commençons par remercier tout ce monde qui nous, qui nous donne des coups de main d'ici et là. Et nous sommes très reconnaissants puisque c'est à travers ce que vous faites. D'abord, vous ne les faites pas pour l'Orchestre Célébration Divine. Vous évangélisez à travers ça, mais aussi vous récupérez des âmes. Vous nous utilisez pour pour les faire, mais vous êtes de nos bailleurs. Raison pour laquelle nous ne pas de, de venir à corps. Puisque nous savons, à travers ce que vous faites pour nous, Dieu aussi vous bénit. Vous les prenez, vous les mettez quelque part, comme un bac, et Dieu, à ce tour, vous les remette. Alors, je vais lasser, nous commençons par remercier pardon, les, les conseils des Aciens, de notre église, et tous les groupes partenaires avec qui nous travaillons, à, à, à l'allure que nous allons. Et, et nous savons que, que toute, ces, ces, toute cette équipe ne nous laissera pas. Raison pour laquelle à toute personne de bonne volonté, euh, aux autorités provinciales, mais aussi euh, à l'équipe de culture et art, qui chapote bien euh, les, les, les, les producteurs. Et nous, nous savons que car ils auraient à nous écouter puisque ce sont les les, les, les genres de choses qui, qui, qui amènent à ce que et, le, qui amène à ce que on a tenu un bout, alors, voilà on arrive oui, à oui mais aussi à faire promouvoir certaines choses dans da notre province de l'Itorie. C'est pourquoi nous demandons aussi à tous ces monde de bonnes volonté... De tenir compagnie et, et ne pas hésiter, nous sommes là et nous le promettons qu'il ne sera pas déçu puisque on les fait à l'honneur du Seigneur et il n'y a pas de l'escroquerie dans ça. Nous le faisons pour les seigneurs et rien que pour les seigneurs. Merci beaucoup. Terminons avec vous, monsieur le chef d'orchestre. Votre dernier mot peut-être votre remerciement à tous ces membres qui ont soutenu la chorale jusqu'à atteindre le niveau où le, le travail a atteint. Euh, vous avez, on a commencé depuis longtemps, jusqu'à arriver à l'étape du filmage. Je pense que c'est parmi les dernières étapes quel, quel mot de remerciements pouvait adresser et à toute personne de bonne volonté et à toute l'église, pas seulement l'église locale, mais toute l'église de la CK20 et à travers la province. Merci, vraiment un grand merci à corps, parce que ce n'était pas facile. Si nous arrivons au point de la de filmage aujourd'hui, vraiment, on avait commencé. Bon, ce n'était pas par notre force nous-mêmes. Il y avait des par-ci par-là, il y avait des aides par-ci par-là, et raison pour laquelle nous continuons toujours à remercier les personnes et des églises qui se sont données pour nous aider. Et comme ça se dit toujours que nous, le beau Dieu est toujours au contrôle et il ne manquera pas que vous vous encore à Parce Parce qu'à notre côté, nous n'avons pas à vous donner. Surtout que le beau Dieu vous bénisse. Merci Merci beaucoup. Euh, nous terminons par là. Le st peut encore rappeler aux auditeurs euh, comment il s'appelle euh, de l'autre côté, mais je vais revenir chez le chef d'orchestre et puis chez le président. Et puis nous allons boucler complètement notre numéro du jour. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui continuent à soutenir cette grande chorale qui travaille au nom du Seigneur, un secrétaire, rappelez aux auditeurs et comment vous appelez votre numéro de contact personnel. Ah oui, oh, si nécessaire, il n'y a pas oui, de problème. Ah, ok. Moi, c'est Issacar Modina Kato. Je suis bien le secrétaire, comme vous l'avez dit. Et le, mon numéro personnel, c'est le 081 06 CK6 135. Voilà. Ah, Monsieur le chef d'orchestre, euh, ou d'autres, pouvez rappeler aux auditeurs votre nom et votre numéro de contact vous merci. C'était Imane Bachang. Le numéro c'est 082 20 65 338. Ok. Bien président. Oui, moi c'est Daniel Kileka. Et vous pouvez me contacter sur mon numéro privé qui est le 082. 045-8919. C'est le même numéro pour WhatsApp. Et si vous voulez me chercher sur l'adresse mail, vous, vous écrivez danissa mangal Vous allez me trouver et me laisser comme message. Merci Auditeur, nous sommes complètement à la fin de ces numéros. Merci de nous avoir suivis de partout. Nous c'est Gouniatudei TV. Toutes les actualités de la chorale, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne. Vous êtes le bienvenu, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne, c'est très important. Et si vous avez des questions à poser à l'orchestre, n'hésitez pas à poster. Euh, sur notre chaîne, les mêmes questions la chorale est prête jour comme nuit à vous répondre elle peut vous donner des précisions au sujet de ce dont vous avez besoin merci que Dieu vous bénisse nous c'est Bunga Tudei TV et le prochain rendez-vous on se retrouve très prochainement excellente condition à tous